Elle croit que je suis son chéri N'oublie pas c'est moi ton chéri N'importe même pour le périph, Ça me fait comme si j'étais un agressif Le fort, encore agressif Avec toujours ses bons motifs Elle croit que je suis son chéri N'oublie pas, c'est moi ton chéri. N'importe où, même sur le péri fameux me colle comme si j'étais un adhésif Le fort encore agressif Avec toujours ce bon motif Qu'elle était sombre et dépressif Mais me mentir, ça devient addictif me sens un peu comme Casper C'est moi le fantôme qui casse tout C'est soit un malheur ou un casse-tête À la fin, c'est surtout moi le casse-couille J'ai honte quand c'est elle qu'oublie les dates Peut-être un problème de data. Hein, C'était ma première candidate Pour au final faire le mauvais choix Couple brisé Brisé, couple, brisé, c'est pas moi qui l'ai. Brisé, couple, brisé, couple, brisé, couple, brisé, c'est pas moi qui l'ai. Brisé, en plus fait, c'est toi qui fais la folle. Pourquoi je devrais m'y habituer Pourtant me quitter ça t'aura folle. Mais tu insistes encore pour continuer. On n'est pas compatible, eh on n'est pas complémentaire. Pourquoi continuer Ouais, maintenant c'est rompu. Ouais.